résumé de tous les épisodes précédents. Et ouais d'abord il y a le professeur Shen qui nous a accueillis on sait pas où et puis c'est pas grave de toute façon, il nous a demandé comment s'appeler s'appelait, on s'est appelé Tajali pour Palette. Ensuite, il avait oublié le nom de son de son petit-fils ou je sais plus quoi. Donc du, du coup on l'a appelé Régis, voilà. Ça se trouve il s'appelle Théo mais c'est pas grave de toute façon, c'est pas important. Ensuite, euh, on a été voir le professeur Shen parce qu'on s'était téléporté dans notre chambre, il nous a donné notre Pikachu, on a combattu Régis parce qu'il avait pris un éboli, et après on a capturé plein de Rocoules. On a été voir Pierre, on a combattu Pierre, on a été voir la Team Rocket, on a combattu la Team Rocket dans la grotte. Ensuite on a été voir c'était tout mouillé et après on a on a combattu on dit ensuite on a revu sur on l'a recombattu ensuite on a pris des salams un salamèche à un gars qui nous l'a donné et on l'a appelé mèche rouge et après on a vu Léo un gars transformé en pokémon et il nous a donné un passe pour le bateau pour Karma sur mer, et après on a combattu le major bob après on a été dans une grotte qui fait tout noir ça m'a pris carrément beaucoup de temps ensuite on a été à l'avant-ville on a escaladé toute la tour sauf qu'il y a un Pokémon à la fin qui nous a bloqué le passage donc du coup on n'a pas pu et c'était super pénible et après on a combattu et maintenant je suis perdu on peut reprendre ah bah non non non non non en fait ça, ça va pas aller parce que du coup en fait c'est un épisode que j'ai tourné il y a super longtemps et du coup j'ai perdu tout le son il a disparu et c'est voici il a fait et du coup ça va être un super montage pour tout de vous dire en résumé avec pas d'explosions Commençons alors, j'étais perdu, voilà, je croyais pas mon chemin. Donc, du coup, après, je suis allé dans le casino. Et là, et eh ben, j'ai trouvé un passage secret pour aller voir la Team Rocket. Donc, du coup, j'ai été voir la Team Rocket et tout et tout. J'ai dû chercher le mot, de, le mot de passe, tout ça. Il y avait, j'ai fait le con aussi. Oui. Il y avait des passes à trouver, des. pour prendre l'ascenseur, mais après il fallait faire un truc. Enfin, c'était super pénible, je vous ai parlé les détails. J'ai aussi fait ça. Oui et après, une fois arrivé tout en haut de l'ascenseur, il y a une Rocket qui m'a vu et elle m'a combattu. Je vous laisse voir ce combat avec cette superbe musique. <musique> Après j'étais voir le boss à team team Giovanni ou un truc dans le genre. De toute façon bon, c'est est pas grave il est pas important euh et après je suis ressorti, après j'ai vu que le Ronflex était toujours coincé à l'autre bout parce que je pouvais plus avancer à cause d'un ronflex qui était bloqué Et je sais pas comment faire Voilà C'est fini ta ta ta ta ta ta